public est un organisme du quartier. On a organisé, euh, en collaboration avec Greenpeace, euh, la fête aujourd'hui. C'est un organisme qui cherche euh, notamment à redonner l'espace public aux citoyens. Il euh, y a beaucoup de cyclistes aussi qui sont à la coalition vélo euh, dans notre groupe, euh, mais il y a aussi beaucoup de gens qui, euh, qui essaient de, ça, de rendre la rue euh, un endroit plus convivial puis un endroit euh, citoyen sur le plateau Mont-Royal, on n'a pas de piscine hors terre ici, puis on n'a pas de cours. Le lieu public, c'est hyper important. Les parcs, c'est super important pour les familles. C'est aux tables de cuisine que, ça, que, que, que les gens, quelque part, ont inventé le monde, on, l'ont réinventé. Et donc, euh, j'ai parti à un projet qui s'appelle À table. Et l'idée, c'est d'inviter les, euh, les, les citoyens, donc tout le monde euh, qui est intéressé, qui habite la ville, de venir converser sur ce que, euh, euh, la valeur que cette ville a pour eux. L'idée principale, c'était de, de, de pratiquer cette conversation de manière plus ludique, plus simple... une personne qui se promène avec euh, ses lampes sandwiches qui porte la question de, du cœur. À quoi je tiens Qu'est-ce que j'aime dans cette ville Comment j'ai réagi J'étais à la base intéressée de voir ce qu'il faisait, comprendre c'était quoi son objectif. Est-ce que c'était un citoyen qui venait juste là avec son idée lui-même Ou est-ce qu'il participait à un groupe ou à quelque chose j'ai écrit quelques petits vers sur l'engagement, c'est-à-dire comment est-ce que toi et moi on réussit ensemble à être une communauté. Le projet qui a initié ça, c'est un projet qui explore la relation entre le jeu et l'engagement citoyen. Qu'est-ce qui fait que les gens ils pensent qu'ils n'ont rien à dire à propos de la façon que les décisions se font prendre dans une ville? Pourquoi est-ce que le port du monde pense que la ville fait ça et puis nous, ça n'a pas rapport avec nous? Il y a, je pense qu'il y a un manque de mise en relation commun qui se fait. Il faut que ça soit plus quotidien, il y a, il y a, que ça soit une conversation. Une fois que quelqu'un décide de s'engager ou voit que c'est possible d'avoir une influence, c'est comme contagieux dans la façon de voir sa ville et ses relations civiles myself too that I came and uh, I knew some of the people who were uh, involved um, and uh, they had invited me on Facebook and so I came down I'm uh, involved in uh, political ac activity and so but I, I still learned a bit more like uh, things about tuna and which companies are uh, better f for um, for the pr preservation of the oceans and, and things like that that I hadn't heard and then I just saw you know it's a nice community spirit just uh, just sort of looking around and being a part of it. Uh, myself, I visited some of the booths, un um, petit peu uh, sur La deuxième partie de ces questions-là, c'est de créer la ville. De dire, voilà, par exemple, ici, on est sur la rue Laurier. La ville a aménagé un espace public qui est quand même assez intéressant. Et ça serait quoi l'étape suivante? Je crois beaucoup en la solidarité sociale, euh, une société où on s'entraide, où il y a plus de logements sociaux, où il y a une mixité sociale, euh, où euh, les transports euh, publics sont favorisés aussi. J'ai une panoplie d'éléments écologiques sur lesquels on pourrait parler. Faire la, rendre le, la collecte de compost obligatoire, rendre obligatoire les toits verts pour les nouveaux bâtiments, euh, pro, faire une grande promotion et donner gratuitement des vignes pour mettre, pour mettre ça euh, sur les maisons. Ça réduit la chaleur et ça rend beau. Ça me, ça me trotte dans la tête bien souvent. C'est euh, un peu négatif, mais j'essaie de tourner ça plus en positif, d'imaginer Montréal sans asphalte, en tout cas moins d'asphalte, plus d'arbres, parce qu'on a tellement des beaux arbres à Montréal. The people are getting involved with their neighbors and talking to their neighbors and and doing the things uh, as citizens montreal is important to them the the province the, the city is important to them and so they want to live in a greener healthier environment Et la troisième partie de cette conversation-là, c'est de laisser un message sur une corde à linge. Donc, l'idée, c'est d'avoir ces conversations-là tout au long de l'été, parce qu'on est tous dehors, t'sais. donc on sort de la cuisine, on s'installe soit dans les parcs ou dans les places publiques. Et à partir de là, on souhaiterait organiser un grand événement qui serait sur la forme d'un forum ouvert dans lequel on poserait une question plus claire, dotée, plus organisée, mais à partir alimentée par tout ce que les gens ont dit. Et à partir de ce moment-là, on souhaite faire un manifeste citoyen. citoyens.